Bonjour, je vais parler en français, donc je ne sais pas s'il si y a beaucoup de personnes qui comprennent ce que je vais dire. Euh, je suis Josette Combe, je représente ici le RIPES Europe. Le RIPES, c'est le réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Et j'en fais partie au titre de la France, où je suis membre du mouvement pour l'économie solidaire. Alors, nous sommes une dizaine de représentants du RIPES à cette manifestation parce que l'économie sociale et solidaire est fondée sur trois piliers qui me semblent bien correspondre au sujet du jour, à savoir la démocratie économique, la vigilance écologique et la justice sociale. Et donc, la souveraineté alimentaire, c'est tout à fait ce dont elle a besoin, à savoir la démocratie économique, que les travailleurs aient le droit, et donc les paysans, aient le droit de décider de la façon dont ils organisent leur travail, qu'ils puissent décider également comment ils font circuler leurs produits, comment ils s'organisent pour être solidaires. La vigilance écologique, on l'a suffisamment entendu pendant ces deux jours, euh, elle est nécessaire puisque actuellement le changement climatique met en danger euh, toutes les économies euh, agricoles, y compris d'ailleurs celles des, industri des industriels, ce qui est euh, d'une certaine façon normale puisque elles sont faites sur la même planète. Euh, et la justice sociale, évidemment, puisque... La souveraineté alimentaire, ça veut dire aussi qu'on ait la possibilité de vivre avec le produit de son travail. Ce qui n'est pas le cas puisque, comme on le sait, beaucoup de paysans ne peuvent à peine, peuvent à peine se nourrir. Donc, nous sommes ici le ripès, les représentants du RIPES, parce que euh, la nourriture, c'est la base de la vie. Parce que l'économie solidaire s'adresse aux besoins essentiels, à savoir respirer, déjà, pouvoir respirer, pouvoir se nourrir, pouvoir s'abriter, pouvoir s'éduquer. Et tout cela fait partie, euh, disons, des organismes euh, qui appartiennent ou qui travaillent dans le sens de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons... Parmi nous, des membres qui sont présents ici. Au RIPES Europe, nous avons un membre d'urgency, nous avons urgency comme un des membres, mais nous avons aussi des membres qui sont dans la culture, d'autres qui sont dans l'agriculture. En France, le réseau des AMAP, des associations de maintien de l'agriculture paysanne, font partie de l'économie sociale et solidaire. Euh, évidemment, les questions éducatives sont au centre de nos préoccupations. Je suis particulièrement heureuse d'être ici euh, parmi euh, tous ces gens qui se battent pour, des causes, pour une cause qui est fondamentale. Je suis en revanche un peu triste que nous parlions entre nous, qu'il n'y ait pas plus de public qui n'est pas convaincu d'avance. Je pense que tout ce que nous avons entendu et dit dans ces deux journées devrait être très, très largement diffusé auprès du grand public. J'étais dans un atelier sur les traités. Il est bien évident que si nous ne mobilisons pas la société civile contre la signature de ces traités transatlantiques, nous aurons beaucoup de difficultés à les empêcher d'exister et de se mettre en œuvre. Donc, nous sommes tous convaincus qu'il faut changer le monde, qu'il faut remettre l'homme au centre des préoccupations économiques, sociales et politiques. Mais euh, il est certain que ce regroupement que nous avons réussi à faire pour mettre en place cette exposition, cette expo des peuples, euh, est un regroupement essentiel, mais nous avons besoin d'être beaucoup plus nombreux beaucoup plus nombreux, pas seulement ceux qui se préoccupent de souveraineté alimentaire, mais ceux qui se préoccupent aussi du changement climatique au sens large, mais aussi de l'accès à l'éducation, du droit des femmes, du, de l'accès à la culture. Nous devons tous ensemble travailler pour que ce monde euh, puisse se transformer, et je dirais, si possible, sans qu'il faille passer par les monstruosités que sont les bains de sang, qui en général vont de pair avec les grandes révolutions. Toutes les révolutions qui se sont faites dans, la, dans le sang se sont assez mal terminées. Et moi, en tant que femme, j'espère que nous allons trouver les moyens en faisant simplement force en nous unissons en tant que force civile du changement pour faire basculer le vieux monde des vieux patriarches <rire> vers un monde beaucoup plus juste où chacun aura le droit de vivre comme il l'entend tout en étant relié aux autres merci